Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reprendre tout ce qu'on a vu là depuis une dizaine de jours pour le mettre en partie leçon. Donc titre de la leçon, proportionnalité. Euh, je vais vous demander aujourd'hui de beaucoup écrire, pas pour vous embêter, mais pour que vous puissiez verbaliser dans votre tête un petit peu ce qu'on a dit, différentes choses que nous avons dites. Euh, bon, par contre, je vais vous le lire, donc euh, ça peut être aidant. Et voilà, prenez le temps de le verbaliser bien, comme c'est écrit, pour le mettre dans votre tête. Pas en recopiant, en écoutant de la musique, en prenant le temps de le mettre dans votre cerveau. Donc le titre du chapitre, ensuite, grand un triangle semblable. Semblable, ça veut dire qu'il y a deux triangles qui se ressemblent. Vous en êtes peut-être pas encore bien rendu compte avec ces histoires d'arbres et de poteaux électriques, mais c'est la réalité grand un triangle semblable, je souligne à la règle, petit un, cas particulier. Et donc, ben, je dessine un arbre, et là, euh, moi j'ai mis des couleurs, ça peut être pratique, vous pouvez faites à la règle, même si c'est un schéma, vous faites à la règle euh, ce schéma, en indiquant les mesures qui sont données, et en mettant le nom des lettres. Pour l'instant, je parcourrai rapidement avec vous ce que vous avez à faire, puis ensuite vous le ferez. Et donc je vous dis ce qui est marqué, je, suis à, je, je suppose que je suis à 6 ans A, c'est toutes les situations que je, je vous ai proposées ces temps-ci, que HO représente un lampadaire, et que je veux mesurer la hauteur de l'arbre BD. D'après la modélisation ci-contre, modélisation ça veut dire que ce n'est pas un vrai arbre, ce n'est pas un vrai poteau, ce n'est pas aussi simple, mais voilà, je simplifie la chose pour pouvoir faire des calculs dessus, réfléchir dessus. D'après la modélisation ci-contre, la distance pour aller jusque l'arbre, 48 pas, est 8 fois plus longue que pour aller jusqu'au lampadaire. 6, 48, c'est 8 fois plus que 6. 8 fois plus longue que pour aller jusqu'au lampadaire lorsque j'ai dans mon alignement visuel, dans mon alignement visuel, c'est-à-dire je suis ici, je regarde le poteau, il tombe dans l'alignement visuel de du haut de l'arbre, lorsque j'ai dans mon alignement visuel le haut du lampadaire avec le haut de l'arbre. Si la distance pour aller jusqu'à l'arbre est 8 fois plus longue que pour aller jusqu'au lampadaire, alors j'en déduis que la hauteur de l'arbre est 8 fois plus grande que la hauteur du lampadaire. Pour trouver la hauteur de l'arbre, je multiplie donc par 8 la hauteur du lampadaire. 8 fois 4, ça fait 32. 8 fois 4 mètres égale 32 mètres. Je passe au cas général et voilà, là j'ai plus d'armes, j'ai plus de poteaux, j'ai plus de lampadaires, j'ai plus d'immeubles, j'ai juste deux triangles qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et donc là, c'est ce que je vous demandais à chaque fois, à chaque fois de trouver, parce que là pour l'instant je vous aide, mais au fur et à mesure ce sera ça qui sera compliqué, de repérer un triangle, que vous, le grand triangle que vous mettez en bleu, et vous cherchez un triangle que moi j'ai mis en rouge pointillé là, qui s'imbrique dedans, sauf qu'à un moment, voilà, ça coupe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le bleu, là, il est parallèle au rouge. Bon, on reprécisera les choses au fur et à mesure. Après, vous avez deux triangles, donc vous repérez, là, ici, le bleu, l'autre, le rouge. Vous le faites toujours pareil sur votre cahier, euh, sans respecter des dimensions, mais à la règle, vous placez vos points, et on vous dit, quels que soient les triangles rouges, donc pour l'instant, moi, j'appelle rouge et bleu, imbriqués l'un dans l'autre comme si contre, si assez... Si la distance AC est X fois plus grand que AB, si AC c'est X fois plus grand que AB, c'est 2 fois, ou 3 fois, 4 fois, 7 fois plus grand, alors EC est aussi X fois plus grand que BD. Si AC est 8 fois plus grand que AB, alors EC est 8 fois plus grand que BD. Si AC est 9 fois plus grand, eh ben EC va être 9 fois plus grand, etc. etc. Et donc, ensuite, on vous donne des applications. C'est pour l'instant encore des applications relativement faciles. Bon, le souci, c'est qu'il faut un peu avoir ces tables de multiplication en tête. Et là, voilà, déjà, ça a changé un peu, de, ça a tourné, mais j'ai toujours mon triangle rouge, mon triangle bleu, les lettres. Le triangle rouge ATR est imbriqué dans le triangle bleu AKM, de plus AK, qui vaut 45, c'est 9 fois plus grand, donc AT qui vaut 5. Donc KM, eh ben, ça va être 9 fois plus grand que TR. Et si c'est 9 fois plus grand que TR, eh ben, je vais faire 9 fois 3 et je trouve 27. Aucune urgence. Mettez en pause, prenez le temps de comprendre. Votre cerveau a besoin de temps. Et euh, ensuite, deux autres applications. Donc euh, là, il y a un petit peu moins de détails. Vous les faites aussi sur votre cahier à la suite. Vous rafissez donc là, j'ai un triangle. Alors repérez quel est le rouge, quel est le bleu. J'ai ces dimensions-là. Il n'y a pas le nom des points. Donc vous mettez les points que vous voulez. Et vous faites le même raisonnement que ça. Donc vous avez cinq lignes à écrire en dessous vous repérez euh, qu'est-ce qui est plus grand que quoi, etc. Mais euh, mettez bien votre triangle rouge, votre triangle bleu. Ne me dites pas, j'ai pas réussi, si vous n'avez pas fait ça. Au moins, faites ça, puis après, on va vous envoie et puis si vous ne comprenez pas, je vous expliquerai. Là, j'ai encore euh, deux autres triangles, là, si vous repérez bien. Vous cherchez où est le triangle rouge, où est le triangle bleu, et vous avez, et vous marquez le nom des points, vous mettez les noms que vous voulez, et vous essayez de trouver, donc là, la valeur qu'on doit chercher, c'est celle-ci. Si vous n'avez pas de soucis, vous faites un quatrième, une quatrième situation que vous inventez avec les mesures que vous voulez, les lettres que vous voulez, les triangles que vous voulez. Bon travail